Mes recherches s'inscrivent principalement à la croisée de l'économie et des sciences du territoire et à ce titre je m'intéresse aux dynamiques économiques et sociales locales et à l'articulation du local et du global. Question de privacy à l'ère du numérique, donc euh, euh, des questions euh, sociologiques sur les données à caractère personnel. Histoire économique et sociale, démographie historique, histoire de la colonisation, histoire de l'industrialisation. My field uh, of research are gender economics. So I study the difference between men and women in uh, uh, the production of science. Histoire des techniques et épistémologie du patrimoine industriel. I work sur on questions of mobility spatial, euh, so in the practices of individuals, but also on questions of governance on euh, the territories. Then I also do research on um, creativity. Donc uh, so j'ai essayé d'entendre um, well, quelles sont les choses qui influencent notre créativité quand nous produisons connaissance, quand nous produisons la science. Je dirais qu'elle n'apporte pas quelque chose, mais qu'elle y est en fait essentielle. De la hauteur. Un ingénieur ne devrait jamais cesser de se questionner, se questionner sur le sens de ses actions, sur ce qu'elles induisent, il est compliqué aujourd'hui de penser des dispositifs techniques sans euh, intégrer dès l'amont, le plus en amont possible, euh, les questions euh, qui sont celles des usages, par exemple. Pour être un ingénieur environnemental ou énergétique, vous allez avoir besoin de comprendre que vous pouvez faire quelque chose qui est parfaitement, ou est parfaitement, point de vue technique, mais le marché ne le acceptera pas, ou le marché ne le veut pas. Or maybe what you are doing is too expensive, uh, and so there is always an economic side that you have to take into account. Ça apporte notamment un questionnement structuré, euh, scientifique, sur l'énonciation de faits sociétaux contemporains qui peuvent a priori paraître comme données, comme objectifs, par exemple les statistiques, mais qui en fait sont aussi en bonne partie construits par les administrations, les États, les groupes sociaux, etc. Les objets conçus par les ingénieurs sont utilisés par vous et moi et plus généralement pour satisfaire des besoins sociaux. Or justement, les chercheurs en SHS sont outillés pour capter les attentes et les verrous sociaux. Trois mots-clés Non, pas trois mots-clés, trois ensembles de mots-clés. Qui a rédigé cette question Je dirais socio-technique, je dirais processus, et je dirais euh, ne pas penser en silos. Humanité numérique, projet interdisciplinaire, géométrie et statistique. Ouverture, richesse, innovation. Feasible, feasible and fair. Primo, rétroconception d'objets techniques anciens. Secondo, humanité numérique. Tertiaux, reconversion patrimoniale et thermique du bâtiment.